Quand t'essayes de faire une vidéo sérieuse avec ton épouse. On lit en même temps mmh Bah si tu veux. Alors, Alors on se retrouve, retrouve les 28 et 29, et 29 sur les week ends de boost. <rire> on la refait, on va la refaire, on va la refaire. Vas-y. C'était ça non ouais, tu vas ça. Dire. Sur le prochain week-end coup de boost, c'est ça hein Ok, sur le prochain week-end coup de boost. 1, 2, 3. Alors, Alors on, on se retrouve, retrouve les, 28 les 28 et 29, et 29 sur... le prochain week-end coup de boost. <rire> On la refait, on la refait, Tu veux vraiment qu'on dise dise hein, Ouais, on va y arriver, on va y arriver. T'es prête Allez. 3, 2, 1. Alors, on, on se retrouve. retrouve sur le prochain week-end... <rire> non, c'est pas ça. On la refait, on la refait. 1, 3, 2, 1. Alors, Alors on, on se retrouve, retrouve les 28 et 29, et 29 Pour sur... le week-end. <rire> <rire> attends, on l'a refait, on l'a refait, on l'a refait. on va y arriver. on va y arriver. Allez. Oh, punaise 3, <rire> 2... Attends, attends. <coughs> 3, hein. Non tu peux pas faire ça. Allez Ça me rappelle des Attends. trucs. Attends Non mais tu commences et moi je finis, on va jamais y arriver sinon. Allez on y va, je commence. Alors on se retrouve les 28 et 29. Pour les prochains week-ends. <rire> non, non, c'est pas bon Non mais non, faut y arriver là. Allez! Attends, attends! <rire> Je sais pas si on n'y arrivera plus à rien! <rire> Allez, fais caméra! Allez! Non, concentre-toi! Concentre-toi! <rire> <Je peux pas. rire> C'est mort! <bon. rire> C'est mort! Bon. Donc, on va finir comme ça, c'est pas grave, tant pis. <rire> <rire> bon, ben je crois qu'on se retrouve euh, les 28 et 29. Bon, ben je crois qu'on se retrouve les 28 et 29 pour le prochain week-end coup de boost. Et pour Anne, ça va aller beaucoup mieux d'ici là. Je, je vous rassure. <rire>